Bon, oh, let's go. Alors, ce que je yes. te propose, c'est euh, bah, de m'exposer ce qui te euh, t'amène aujourd'hui. Quel est ton, ton challenge urgent et important sur lequel je peux te servir, t'aider à réfléchir Et l'idée, c'est que tu repartes avec plus de clarté et un plan d'action. Ça te va Oui, ça me va très bien. Cool, let's bien. go. Euh, Marielle, je t'écoute. Alors, euh, mon, mon challenge du moment, urgent et important, c'est euh, comment euh, être efficace et méthodique Puisque la méthode, la passion c'est mon truc, mais la méthode c'est un petit peu moins mon, mon don, et méthodique sur le, le, comment dire, le remplissage de mon, de mon programme pour le second semestre 2022. Oui. Puisque voilà. À bah, euh, moi de tes objectifs des... un peu et des, et des différentes dates. Absolument. Alors, alors, donc je n'ai pas encore les dates définitives, mais je sais que je voudrais faire démarrer une cohorte fin septembre et euh, une autre fin octobre avec objectif d'avoir euh, six clientes dans chacune, euh, dans chacune des cohortes. Okay. Pourquoi deux cohortes aussi rapprochées Pourquoi pas une seule cohorte avec tout le monde euh, Parce que euh, le travail qu'on fait, on se voit une fois par semaine pendant deux heures, et euh, je veux que de façon régulière, les clients puissent passer en haut site. Donc euh, si euh, j'ai euh, 10, 12 personnes dans une cohorte, ça veut dire qu'elles vont passer en hot site une fois toutes les cinq ou six semaines. Et par rapport au à... côté premium que j'ai envie de mettre dans mon programme, pour moi, c'est trop écarté, en fait. C'est trop espacé. Voilà. Donc, et tes hot sites, ils durent combien de temps Mais hot sites, bah, actuellement, comme c'est des tout petits groupes, les hot sites peuvent durer jusqu'à 20 minutes, tu vois. Euh, moi, je pense que si, si ça dure 15 minutes, on peut faire aussi du très bon travail hein, en hot site. Euh, donc voilà, mais je ne voudrais pas que ce soit des hot-sites qui durent 5 minutes. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, bien donc, sûr, mais voilà. tu veux qu'ils passent chaque semaine, c'est ça Non, non, pas, pas, pas chaque semaine, mais au moins une semaine sur deux, quoi. Voilà, une semaine sur deux, euh, euh, voilà, je peux, les, je peux les faire travailler. Euh, je, peux, je peux en prendre trois, par exemple, par, euh, par séance. On fait une séance de deux heures. La première heure, on fait des exercices collectifs, etc. Et la deuxième heure, grosso modo, c'est consacré plus aux hot-sites, intelligence collective, euh, euh, brainstorming, etc., où on se met au service d'une de, des clientes. Voilà, donc c'est possible, ça, si on a des petits groupes, si on a des trop grands groupes, euh, ce n'est pas possible, en fait. De, de, ok, ok. De, voilà. Top. Euh, avant de, de... Parce que là, tu as un peu de temps, et du coup, oui. si tu me permets, c'est aussi l'occasion de profiter pour mettre certaines choses à plat. Oui. Euh, ce, qui est, ce qui est parfois challengeant et passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est que il y, a, il y a deux solutions. Quand un format est bon, soit on se dit, bah pourquoi changer une formule qui gagne oui. Et la deuxième solution, c'est, bah tiens, viens, on se fait un peu plaisir, on va voir comment on peut améliorer les choses. On ne sait jamais. Bien sûr. Donc, allons-y, explorons un peu comment on pourrait améliorer les choses. Et oui. puis, si on si tu estimes vraiment à la fin de cette réflexion que ta formule est idéale, qui est, ce qui est peut-être le cas, bah, oui. on y va. Mais au moins, tu vois, on s'est donné une chance pour voir si on ne peut pas faire les choses autrement. En fait, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est bah, si tu peux gagner autant, voire plus sans passer plus de temps oui. et en faisant en sorte que tes clients soient satisfaits, bah, oui. pourquoi pas, tu vois. Ouais. Bien sûr. L'idée, c'est de partir avec ça. S'il si manque un de ces critères-là, évid évidemment, on peut se remettre en question la réflexion. Le ah. deuxième enjeu, c'est plus long terme. C'est-à-dire que Comment tu vois ta croissance dans un an, deux ans, trois ans Est-ce que ton modèle est scalable Alors, l'idée, ce n'est pas de, de, de, de se lancer dans des réflexions trop lointaines et oui. trop anticipées, ça ne sert à rien, mais quand même te dire, « Ok, comment je vois mon programme dans deux ans pour voir si dès aujourd'hui, je ne peux pas embrayer vers cette formule que j'ai en tête dans deux ans ?» Ça te va comme deux pistes de réflexion Oui, d'accord. Okay. Okay. Donc, la première, allons-y. Admettons, admettons que la contrainte est la suivante. Oui. Tu es obligé de prendre 10 clients, oui. tu n'as pas le droit de passer plus de 2 heures avec eux et il faut que le, la qualité de la livraison de ce que tu fais soit au moins à la hauteur de ce que tu fais déjà actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce soit aussi bien voire mieux avec 10 clients qu'avec 6 clients ben, euh, Je ferai ce que je fais pas en ce moment, parce qu'elles sont pas assez nombreuses, c'est que je, je les ferai travailler en, en, en, sous, en salle de sous-commission, puisqu'on est, on est mmh. sur Zoom. Euh, je, les ferai, je les ferai travailler entre elles et avec un débrief ensuite, quand elles reviennent dans la salle principale, avec un débrief précis de ce qu'elles se sont dit, etc., mais de façon synthétique. Comme ça, moi, je, je viens et j'apporte juste l'éclairage, le regard, etc., qui, qui permet de, de, de nourrir la, la réflexion, peut-être de clarifier pour elles la solution qu'elles ont trouvée par elles-mêmes. Mm -hmm. Je verrai ça. Je, je pense que je les ferai travailler okay. plus entre elles. Ok, ça c'est chouette, c'est chouette. Et ouais. est-ce que du coup, tu serais à l'aise d'avoir moins de hot seat parce que ta réflexion précédente est toujours là euh, oui. Tu n'as pas envie qu'ils passe en hot seat tous les mois ou finalement peut-être que ça peut le faire euh... Si tu adoptes le format que tu dont tu m'as partagé là à l'instant, oui. est-ce que c'est OK s'il n'y a pas sur le hot site une fois par mois Est-ce que l'un dans l'autre, elles y gagnent plus ou pas que la formule actuelle ben, je, je, pense que, je pense que ce serait tout à fait jouable dans la mesure où dans le programme est intégré de toute façon une heure de coaching individuel par mois avec moi. Ou elle monte okay. toute seule, entre guillemets. OK. Donc, euh, donc voilà. Mais il y avait ça, plus effectivement les hot-sites euh, un, un, une semaine sur deux. Voilà. Donc c'était quand même assez. Enfin, je trouve que c'est quand même semi-individualisé la formule que j'ai ouais. actuellement. Donc cette nouvelle formule, en tout cas, euh, de ce que tu me présentes, c'est une fois par mois, on t'a en un à un en privé pendant une heure. Une fois par mois, on t'aurait en hot-site pendant oui. 15-20 minutes au lieu d'une fois toutes les deux semaines. Ouais. Par contre, euh, et compenser le manque de « guillemets par le fait qu'il bah, y a plus de co-développement, je suis plus impliqué dans les sessions collectives euh, et du coup c'est plus intense. Oui. Est-ce que là, si on s'arrête juste là, oui. on peut dire que cette formule-là serait au moins aussi bonne que ce que tu fais actuellement bah, Écoute… Euh... Faudrait tester. <rire> Faudrait ouais. tester. C'est ce que je vis actuellement. Je sais que je vois que ça fonctionne. Donc après, euh, avec avec un plus grand groupe et en les travaillé, euh, euh, en travaillant en, en salle de sous com, pourquoi pas Je sais que dans d'autres formules sur des ateliers etc. Quand je les fais travailler entre elles, souvent quand elles reviennent, elles me disent :« On n'a pas eu assez de temps. On était en train de se dire des trucs ouais. passionnants etc. Est-ce que tu peux nous renvoyer en salle <rire> ?» <Donc, rire> Okay. Donc je okay. sais, je sais qu'elles aiment beaucoup euh, comme ça échanger de façon un petit peu plus intime. Il y a ouais. des trucs qui sortent, qui sortiraient peut-être pas non plus euh, en, en grand groupe. Ouais. Euh, et ensuite elles partagent avec le groupe ce qu'elles ont envie, Par elles créer des liens un peu plus intimes. Voilà, euh, elles prennent les coordonnées les unes des autres et tout ça, c'est ce que je trouve ouais. très bien. J'aime faire le lien aussi entre elles, quoi. Euh, ouais. Voilà. Euh, donc je pense oui que ça pourrait, euh, ça pourrait fonctionner pas plus de 10 alors, pour moi 10 ce serait vraiment le maximum moi ouais, ouais, je l'entends ça me paraît être un bon nombre alors même si on est entre nous et qu'on est écouté en même temps est-ce que ça affecterait ton ego ou pas comment tu sais quoi ta personnalité est ce que ton ego est affecté si tes clientes te disent par exemple par exemple tes clientes actuelles elle continue avec toi et fait ce nouveau format et dit oh Marie elle écoute oui on t'a moins souvent mais franchement c'est mieux qu'avant est-ce que <rire> Ton ego, il est affecté ou, ou, ou pas forcément Je ne sais pas, hein, ça dépend des, des personnalités. Non, enfin, je pense que si elles me disent que c'est mieux, mieux qu'avant, euh, ben moi, je me dirais mais en fait, j'aurais dû faire ça dès le départ. Mmh. Voilà, voilà ce que je penserais. Ouais. Si, okay. si le, le fait qu'elles le perçoivent comme quelque chose qui a autant de valeur que la première version du programme, non, ben, je serais hyper contente. Ouais. D'ailleurs, ce format-là, tu serais prêt à le revendre à tes clientes actuelles, un format plus mastermind, du coup euh, bah, En fait, je compte proposer à mes clientes actuelles un, un format mastermind, mais qui serait beaucoup plus light, qui serait un format euh, une demi-journée, on va dire trois heures, trois heures par mois, parce qu'elles ont créé des liens forts entre elles et, euh, et je ferais ça chouette qu'elles puissent continuer, enfin, qu'on puisse continuer, que je crée cette, ce content entre guillemets. Que je crée cette opportunité pour elle de continuer à, à se co-développer, mais donc avec une formule une fois par mois, parce que je, je vais avoir les autres cohortes aussi à, à gérer. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, forcément, un prix, euh, un prix plus, plus bas, etc. Et, mais garder ce lien et puis rester dans cette réflexion de, à la fois de soutien, de sororité et de développement personnel. Okay. Euh, voilà, Je sais que ça, ça fonctionne très, très bien en mode mastermind. Donc, Super. Euh, voilà. ouais. Super. Et euh, du coup, tu sais, je t'avais euh, proposé deux pistes, euh, deux oui. critères de réflexion. Le premier, c'est que faut que tes clients en tirent au moins autant d'avantages que l'ancienne formule. Oui. A priori, c'est peut-être le cas. Ça vaut le coup de, de réfléchir. Oui. Et est-ce que tu penses que ce modèle-là est, est plus scalable sur le long terme si tu cherches à, à croître une euh... formule où euh, où tu es moins moins présente, par exemple. C'est-à-dire que à terme oui. Le format de ce format-là serait même euh, pendant la première heure tu as quelqu'un qui l'anime. Oui. Toi tu n'es même pas là et tu viens oui. que à la deuxième heure. Chose que tu peux moins faire avec ce premier format que, es, que tu as actuellement. Absolument. Oui oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, j'ai dans mon objectif, c'est quand même euh, à, à terme d'avoir d'autres personnes que moi qui animent les coachings de groupe mmh. et moi d'animer euh, les masterclass et euh, d'animer les masterclass, ça c'est sûr, et ou euh, d'animer euh, les coachings individuels, euh, mmh. d'animer les coachings individuels. Mais ça, c'est encore avec un point d'interrogation parce que tout dépendra combien de, combien de clients et de groupes on a et de cohortes on a en même temps. Okay, euh, si je, je me retrouve avec, euh, j'en sais rien, dans deux ans, s'il y a quatre cohortes à chaque fois euh, euh, de dix personnes, je ne vais pas pouvoir, je vais passer ma vie en coaching individuel. et sûr. Et, et, et, et, et ce n'est pas ce que je souhaite faire en fait. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, euh, je, je, oui, je pense. Enfin, j'ai des, des très très bonnes coachs autour de moi qui pourraient tout à fait euh, déjà animer les coachings de groupe. Euh, et moi, les masterclass, c'est quand j'ai un invité qui vient et, euh, et que je, je leur permets en fait de questionner, et de euh, voilà, de prendre de l'information vraiment de, de, de grande valeur. Donc, c'est pas du coaching, okay. c'est vraiment plus en mode descendant. Et moi, j'adore interviewer. Hein. Je suis comme toi, j'adore interviewer. Mmh. Donc, forcément. Euh, ces moments-là, je ne voudrais pas les déléguer. Ok, super. Voilà. Alors du coup, j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y aurait une peur cachée ou pas, consciente ou inconsciente, à l'idée de faire ta formule précédente qui est deux fois six personnes avec un mois d'écart plutôt qu'un groupe de dix ou un groupe de douze Est-ce qu'il y, y a une peur du style oh, « c'est chaud de, de signer dix personnes d'un coup » Est-ce que ça, c'est présent ou c'est pas du tout ça euh, si, si, il si, y a quand même, un, ça me paraît quand même un peu un peu fou de signer dix personnes en, en une mmh. fois. Oui, ouais, bien sûr. Okay. Il enfin, y a un doute qui est là, quoi. Ok. Je me dis, est-ce que je serais capable de, euh, oui, est-ce que je, je serais capable de signer 10 clientes pour, okay. enfin euh, voilà, pour que tout le monde démarre à la même date. Euh, ça, ça, ça, effectivement, je, c'est un, un gros point d'interrogation, quoi. Ok, super, super. Donc, on est d'accord que si je te si je pouvais te garantir un groupe de dix, oui. quitte à, dans deux mois, faire un autre groupe de dix plutôt que deux groupes de six. Oui. Je ça t'a l'air un suite. peu plus intéressant. Ok, oui. okay. <rire> ah, Allons-y alors, explorons cette réflexion. Ça te va oui, on un peu Très bien. Alors, oui. qu'est-ce qui te fait penser, oui. euh, rationnellement et émotionnellement, que c'est difficile d'avoir dix euh, personnes plutôt que six pourquoi ce serait difficile, plus difficile Qu'est-ce qui te fait euh, douter bah Parce que c'est déjà un programme assez à étiquette. Ouais. J'ai vu, euh, vu, quand j'ai fait mes, mes sessions stratégiques pour mes, mes deux cohortes actuelles, j'ai bien vu euh, qu'il y avait plein de personnes qui avaient envie de venir dans le programme mais qui n'avaient pas, qu pas le budget pour venir. Mmh. Euh, voilà, donc ça… Oui j'ai quand même entre guillemets passif enfin cette euh, expérience là d'avoir fait beaucoup beaucoup beaucoup de sessions stratégiques mmh. et euh, et d'avoir sur cette quantité plusieurs dizaines de sessions stratégiques d'avoir peut-être euh, une personne sur deux qui avait envie de signer qui aurait pu signer si le programme avait été à un prix euh, moins élevé mmh. euh, et, et finalement donc d'avoir d'avoir eu six clientes euh, en tout euh, au lieu de six clientes par par groupe quoi. donc mmh. euh, Okay. Donc, oui. Question, oui, bien sûr. Question pour toi. Est-ce que la majorité des gens qui n'ont pas signé, s'ils oui. avaient de l'argent, est-ce que tu aurais, aurais voulu travailler avec eux Ou en fait, il y a un peu ce côté, bah écoute, euh, ça tombe bien parce que s'ils n'ont pas l'argent, c'est peut-être aussi le signe que ce pas les bonnes personnes Ou est-ce que c'est, ah non, franchement, j'aurais aimé travailler avec eux Non, il y, y, euh, y a un peu des deux, en fait. Il y en a avec lesquels je, je, je sentais, en fait, que c'était un peu une excuse pratique, en fait, le fait de ne pas avoir d'argent. En fait, je ne sentais pas que le besoin était urgent et important chez elles. Mmh. Euh, donc voilà. Euh, et, et il y en a d'autres, par contre, je sentais que c'était un vrai, voilà, des personnes qui étaient au chômage depuis longtemps, par exemple. Et qui n'avaient plus de droit à la formation, qui, qui vraiment, comme on dit, mais vraiment, ça, on aurait adoré le faire, mais vraiment, mmh. pas, je ne peux pas. Je vis seule, je suis séparée, j'ai deux enfants, c'est hyper dur. Donc voilà. Donc En général, ces personnes-là, je les redirige vers, vers des ressources gratuites, des associations qui accompagnent les femmes okay. euh, sur de la transition professionnelle, etc. Donc, euh, donc okay. voilà. OK. Oui. On, va, on va les garder un euh, sur un côté pour le moment. Je reviendrai sur, sur ce sujet. Tu vas voir, ça va être assez laid. Euh... Admettons que tu travailles pour une boîte qui ouais. est la même que celle que tu es en train de créer et que tu sois la directrice marketing et vente et que cette fois le boss il te dise écoute moi je veux ni six ni dix j'en veux 20 pour début octobre <rire> ouais. qu'est-ce que tu prépares et, et qui a les mêmes euh, les, les mêmes circonstances que ta boîte actuelle hein, ok qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que, que, qu que je prépare Qu'est-ce que je prépare Je prépare ma démission. <rire> Alors, avant <rire> de démissionner, Bren Stormont. Brent Stormont. <rire> oui, oui, je blague, je blague. <rire> euh, donc, il veut, il veut que je, que je ramène, entre guillemets, 20 clientes Ouais. Ok, mi pour début Oui, ni 6, ni 10, 20 clients et cette entreprise a exactement les mêmes, euh, la même liste de d'emails que toi, les mêmes coachs, ouais. quoi, tout pareil que toi. Hein. Qu Qu'est-ce qu que tu lui proposerais comme plan d'action pour avoir ces 20 clients bah, Je lui dirais, euh, ok, mais alors on baisse le prix de vente. ok Actuellement, il a combien 4 000 heures taxes pour 4 mois d'accompagnement. Et, et tu lui dirais, on baisse à combien dirais 20, 20 clientes 20 clientes qui seraient dans la même cohorte pas forcément ça peut être deux fois 10 ça peut être deux fois 10 d'accord ouais. ben je dirais euh, ben, je dirais on met le programme à on met le programme à 3000 euros et okay. on enlève les accompagnements on enlève les coachings individuels ok ok parce que tu pars du principe que vas-y je devine hein, mais je te laisse le dire imaginons que je sois ce je sois ton, ton directeur, je te dis ok. Euh, juste pour comprendre pourquoi, pourquoi il faut baisser euh, Ben parce que déjà il y aura un peu, un peu plus de gens qui pourront mettre 3000 que de gens qui pourront mettre 4000, je pense. Mm -hmm. Et euh, entre, entre guillemets, ce qui est vraiment, euh, et, enfin comment dire, qui a une forte valeur ajoutée, mais aussi a une forte comment dire qui constitue quelque chose qui est très prenant, c'est le, le côté accompagnement individuel. Donc ça, ça je le verrais sur un sur un upsell possible pour les 10 clients qui viennent. Mmh. En disant voilà, c'est 3000 sans le sans le sans le l'heure de coaching individuel tous les mois, celles qui veulent, eh ben c'est plus cher, vous pouvez prendre l'accompagnement individuel en plus. Et ce serait pas intégré dedans de Ça vaut coûterait combien euh, avec l'accompagnement individuel, bon, reviendra ouais. à, on reviendra à 4000. OK, pas plus Non, non, non, 4000, ça me paraît, ça me paraît juste. OK, OK. Euh, et est-ce qu'avec cette nouvelle formule que tu proposes, ouais. ta certitude d'atteindre les 20 clients est, est, est beaucoup plus élevée Elle est plus élevée. Après. Euh... Euh, je pense que je dirais peut-être qu'il faut faire de la pub. Euh, bon, moi, j'y me connais rien en pub, hein, donc euh, pour le moment, c'est pas dans ma réflexion. Euh, dans ma, ma okay. réflexion, euh, faire plus de communication, peut-être. Enfin, voilà, avoir un community manager qui euh, qui poste tous les jours ou tous les deux jours sur euh, différents aspects du programme. Enfin voilà. Enfin, il y aurait. Je, je, je, je me dirais pas que je peux ramener ces 20 clientes euh, toutes seules. J'aurais besoin d'avoir une équipe avec moi pour euh, voir les différents aspects euh, possibles pour rendre le programme et les bénéfices du programme encore plus visibles vis-à-vis -vis de ma cible. Ok, alors juste une question que je comprenne mieux. Quand oui. tu m'as dit que tu voulais baisser le prix, oui. est-ce que c'était dans l'idée de, si je baisse le prix, il y aura plus de gens qui vont pouvoir se le permettre oui. Ou est-ce qu'il y a aussi euh, grandement le côté « ah non, mais 20 clients, si je fais du 1 à 1 avec 20 clients, je crève quoi. » Ah bah euh, oui, oui, aussi, évidemment. Ok, c'est plus ça ou c'est plus l'histoire d'argent euh, Un peu les deux en fait, hein, l'Ingen. Hein. Ouais. Un peu les deux. Okay. Un peu les deux. Après, il y a moyen aussi de déléguer euh, le one-to-one, -one, mais pas le moment non Encore. je pense que c'est un peu tôt je pense ouais. que c'est un petit peu tôt ouais okay. ton, ton programme à 3000 euros s'il n'y avait pas de coaching individuel oui. avec toi chaque mois oui il sentirais ou pas ou est-ce qu'il a quelque chose que tu peux améliorer ajouter pour compenser ou est-ce que là tu es en mode non 3000 euros sans individuel avec moi tu as la même assurance que 4000 euros avec l'individuel avec toi comment tu le sens le 3000 euros sans toi je sens bien. Okay. Je sens bien, euh, tout en étant consciente que les, clients, les clientes que j'ai signées, quand je leur présentais le programme et que je leur disais euh, la quatrième semaine du mois, il n'y a pas de coaching de groupe, mais par contre, vous êtes une heure avec moi euh, en individuel, je voyais que c'était le petit truc qui… Ah C'était <rire> ah. quand même le… Il y avait ce petit côté chic, entre guillemets, le petit côté premium qui était associé au fait de d'être toute seule, d'être en face-à-face, face, en fait, et de ne ouais. pas être dans le groupe. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, la, la valeur perçue est quand même assez forte euh, du, mm -hmm. autour du coaching individuel. Mm -hmm. mais, mais je pense qu'il qu y aurait moyen de convaincre, euh, de convaincre, une, du, du coup, une autre cible qui, qui se dirait peut-être, ben, « 3000, je peux. » Voilà. Et si, euh, au bout du deuxième mois, j'en sais rien, je vois que j'ai plus de… Euh, j'en sais rien, j'ai une augmentation, j'ai un truc à un, bah à ce moment-là, je prendrai le, en plus le coaching individuel avec Marielle. Mm -hmm. Voilà. Mais que ce ouais. soit une option, une option euh, exactement comme quand on prend les vitres teintées euh, dans la voiture euh, ou la clim, mm -hmm. c'est quelque chose en plus. Et, euh, et ce n'est pas forcément dans le prix de départ. Mm -hmm. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comme nous, on a fait. Il y a quelque chose que tu peux proposer. Tu dis, écoute… Le programme, il est tellement bien réfléchi que normalement, tu n'auras même pas besoin de faire la session avec moi. Tu en penses quoi Qu'on démarre à 3 000 euros sans moi Oui. Toi-même, la personne qui dit « Ouais, ça m'intéresse », non, tu démarres sans moi et tu dis « Écoute, oh, si tu sens qu'il y, y a besoin, on t'ajoute les, les vitres teintées après. » La différence avec les vitres teintées, c'est que ce sera posé immédiatement. Ce sera, ta voiture ne sera pas immobilisée une semaine, tu vois. Donc, il y a le côté… Parce que je te, je te pose cette question-là parce que je sens qu'effectivement, le 1 à 1, ça va être limitant dans ta croissance et je oui. sens que c'est un peu pesant aussi dans ta réflexion et que surtout, surtout euh, tu diminues tes objectifs et tes ambitions à cause de ça alors que c'est censé être quelque chose qui t'aide dans ta réflexion. Tu, tu vois ce que je veux dire Bien sûr, non, mais tout à fait. Mais, moi, attention, qu'on ne qu s'y méprenne pas. Moi, j'adore euh, le coaching… J'adore le coaching en one-to-one, -one, hein. ouais. euh, mais juste, je non, vois l'énergie que ça prend et je mm -hmm. sais très bien qu'on ne peut pas coacher des gens huit heures par jour. Ce n'est pas possible. Ouais. Sinon, sinon, je veux dire, les trois derniers clients ou quatre derniers clients, on est complètement en mode dégradé et s'il y a mm -hmm. une chose moi, que je ne veux pas, c'est décevoir les gens qui, qui me font confiance et qui achètent mon, qui achètent mon coaching. Donc, mm -hmm. euh, donc, rentrer dans, un, dans quelque chose d'industriel autour du coaching, ce n'est absolument pas mon, mon, ce que je souhaite faire. Je préfère avoir peu de séances individuelles, mais me dire qu'à chaque fois, la personne elle a 2000% de mon attention, de mon focus, euh, de, mes, de mes idées, de mon écoute, de mon empathie. Et, euh, mmh. et donc, ça veut dire que ça, on ne peut pas, voilà, dans un groupe, euh, si je une cohorte de 20 personnes, euh, ben, 20 heures de coaching, euh, ça veut dire que pendant 10 jours, euh, deux fois par jour, j'ai un, plus mes, autres, plus mes autres obligations professionnelles, je, je fais des conférences, je donne des formations d'entreprise, enfin, je ne fais pas que ça. Donc… Euh, donc, euh, voilà. Donc, je fais quand même attention, attention à la qualité de mon énergie et, et à ma qualité de vie, tout simplement, mm -hmm. parce que c'est ça qui fait que je suis une bonne professionnelle. donc euh, voilà. Donc, je suis toujours dans cette recherche d'équilibre. Et, et voilà. Donc, euh, le coaching de groupe, j'adore parce que cette intelligence collective, elle est, elle est très puissante. Elle a une, a une puissance de transformation que je, que je constate qui est chouette. Euh, donc voilà. Voilà, je suis juste dans, ce, dans des ajustements hein, Bien autour sûr. de... Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait en... Voilà, est-ce qu est que je garde ma formule avec l'heure individuelle de coaching, qui est possible avec des petits groupes, ou est-ce que j'enlève ça et puis ça, ça reste un peu une cerise sur le gâteau que prennent ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Quoi. Ok, ok. Alors juste, je te mets un peu les, les deux dessins en comparatif. Oui. Euh, on fait un petit point là. On a premier scénario, tu tu fais tu rentres une cohorte de oui. six clients en septembre, une en octobre à 4 000 oui. euros par participant dans ton, ta formule précédente ou oui. une formule où tu en fais rentrer 10 en septembre, 10 en octobre. Oui. C'est 3 000 euros avec une option à 4 000 euros s'ils veulent prendre du mentorat, mais par défaut, il n'y a pas, de, quoi, y a pas oui. de 1 à 1. Oui, tout à fait. Euh, euh, Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant dans les deux scénarios Dans chaque cas, il y a les avantages et les inconvénients. Oui. Qu'est-ce qui, te... Qu qui te parle le plus Quel format te... te stimule le plus, t'enthousiasme le plus là euh... <rire> Juste que tu vois bien, dans la deuxième formule, tu fais plus d'individuels, donc je te laisse calculer ouais. le temps que tu économises hein, en tout. Oui, oui. Euh... Moi, je pense ah. un peu dans la réponse, mais, euh, mais quand même, c'est une donnée importante que, qui peut, que tu peux avoir en tête, en tout cas. Oui, bah, tu, sais, tu sais ce qui me vient. Je suis, je suis cash. Hein. Ouais, bah, ouais, pour ouais. moi, 3 000, ce n'est pas assez, en fait. Enfin, Ça ne ah. me, me motive ah. pas. <rire> ça ne me motive pas, 3 000. Ça ne me motive ah. pas et je pense que c'est sous-vendre le programme. Okay. Je pense que c'est sous-vendre le programme, même si elles sont un peu plus nombreuses je sens qu'il y a quelque chose euh, qui est un peu au rabais et qui ne correspond pas à la valeur, euh, à la mmh. valeur euh, transformatrice en fait, de ce qu'elles vont vivre, de ce parcours de quatre mois, okay. euh, qu'elles vont vivre tout ensemble. Et, et du coup, et, à euh, combien tu es prêt à le vendre euh, sans coaching individuel avec toi Je pense qu'il faudrait que ce soit au moins 3500. Okay, okay. 3500, bah, exemple, ça, me 3500. Paraît, ça me paraît correct. Et, euh, et, euh, et ça, ça me paraît pas sous-vendu, entre guillemets. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais si tu vendrais que à 1000 euros en plus avec des sessions individuelles avec toi. Parce que pour moi, l'écart, il est peut-être pas assez grand. <rire> oui, vrai. Et tu me disais 3000, 4000. Ouais. Tu vois, euh, là, si c'est 3005, la formule avec individuel avec toi, elle passerait à combien euh... <rire> euh... Tout, tout, que ce ben, ça, ça serait 5 500, quoi. Ouais. Ouais, okay. ça aurait okay. 2 euros de plus. Top. Une chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que ouais. l'avantage d'avoir plus de clients, ouais. c'est qu'il y a un inconvénient qui en devient moins un. Tu sais, on en a parlé, ça en coaching en groupe dans Ascension, c'est euh, « oui, mais s'ils me paye en 6 fois, 10 fois, euh, bah, moi, je me retrouve sans trésor et, et c'est pas bon. Mm » -hmm. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème quand tu n'as que six clients. Si tu as six clients, on en a un qui te paye en une fois, mais les cinq autres, qui te payent en dix fois, bah forcément, ça pose un problème de trésor. Tout à fait. Par contre, quand tu prends 10 clients oui. et qu'il y en a deux, trois qui te payent en une fois et les autres qui te payent en plus de fois, alors oui. à moins que tu aies euh, des charges très élevées, eh ben c'est moins grave. Et du coup, tu te souviens tout à l'heure, je t'avais posé la question de est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu travailler avec toi parce que c'était trop cher, oui. euh, mais avec qui bah, oui. tu aimerais travailler, ces gens-là, tu leur avais offert un, un plan de paiement jusqu'à combien de mois, Max euh, Jusqu'à six fois. Six fois. Bah, oui. Ces mêmes clients, si tu leur proposes ton offre à 3005. Oui. mais cette fois qu'ils payent en douze fois, oui. Et eh ben, est-ce que, alors avant, avant de voir même si toi tu es aligné ou pas, ce qui est quand même très important, hein, est-ce oui. que tu penses que eux seraient passés à l'action s'ils avaient pu payer en 12 fois? Je ne suis pas sûre et en plus, ça ne me fait pas super envie, quoi. Okay, je, pourquoi? Trouve que, ben, je trouve que c'est trop, comment dire, euh, par rapport à la du... c'est juste par rapport à la durée du programme. J'aurais un programme qui dure huit mois, payé en 12 fois, je me dis ça va, euh, de voir mmh. le prélèvement sur son compte en tant que client. Encore pendant quatre mois, alors qu'on a fini le programme. Mais là, ça veut dire un programme de, de quatre mois, et ensuite, pendant huit mois, on continue de, euh, de payer. On a l'impression un peu. Enfin, psychologiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de, de gênant dans le fait payer, que le programme, de... est, est, le programme est déjà fini depuis super longtemps. Vas-y, essaye de, de me l'exprimer euh, avec tes mots. Pourquoi c'est gênant euh, ben, Parce que quand tu es en train de profiter du service, le fait de, voilà, tu fais tes comptes tous les mois et tu dis, ah oui, tiens, bah, ça, c'est le prélèvement qui correspond au coaching que j'ai avec Marielle. Mmh. Ça, bah, comme tu es en train de, de, de, de bénéficier du coaching, c'est pas, enfin, ça me paraît complètement, euh, euh c'est pas, pas une douleur, entre guillemets. Il y a, y a quelque chose, la douleur de voir l'argent partir mmh. est compensée mmh. par le bénéfice que tu retires du coaching. Alors que quand le coaching est fini, bah, s'il y a encore deux ou trois prélèvements, c'est une chose, mais mmh. s'il y en a huit, quoi, euh, moi, j'ai peur déjà d'avoir des incidents de paiement, d'avoir des gens qui disent « ah bah non, bah, moi j'ai ci, si, j'ai ça, bah, je peux pas, euh, je me suis cassé une jambe, mon mari est tombé au chômage entre-temps euh, ». Et avoir géré des, des trucs comme ça, euh, c'est quand même euh, un peu un peu lourd. quoi. Et euh, donc, euh, plus, plus de toute façon, et ça tous les, euh, tous les, toutes les personnes qui, qui font de la gestion de trésorerie le savent, plus on étale les paiements, plus on a des risques d'incidents de paiement. Et donc, je trouve que ça, avoir cette charge mentale en plus à côté de tout ce qu'on a à gérer en tant qu'entrepreneur, ça, ça me paraît un peu… Ça me paraît lourd, quoi, d'avoir ça en plus. Ouais. Et si je te disais que euh, tu peux avoir deux clients en plus ouais. qui te payent en 12 fois, mais c'est des clients que tu n'aurais pas eu euh, autrement. C'est-à-dire que sinon, ça aurait été zéro heureux euh, en zéro fois, en fait. Écoute, ça, là… Typiquement, là, ce serait vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que je ne partirai pas, euh, comment dire, sur mes sessions stratégiques euh, en me disant, de toute façon, je vais proposer du x12. Du, du, du si la personne montre la moindre petite difficulté sur le prix, tic sur le prix, je vais proposer du x12. Ce serait vraiment mmh. si je sens qu'il y a une personne ultra motivée, qui a compris les bénéfices qu'elle qu va en retirer mmh. euh, et, et qu'elle me donne… en vraiment envie de travailler avec elle, c'est-à-dire qu'on renverse un peu le truc, c'est-à-dire que mmh. moi je me dis non, cette femme-là, je ne veux pas qu'elle retourne dans la nature parce que je sais ce que ça va lui apporter et je vois qu'elle fait partie de mes clients idéales. Mmh. Ça, je pense que j'ai une assez bonne antenne pour les, pour les repérer, celle-là. Et, et, et à ce moment-là, je me dirais bah non, si c'est juste euh, c'est le dernier argument à lever parce que pour le reste, elle, elle a vraiment très, très envie. Mm -hmm. je pense que je pourrais le faire, mais ce serait vraiment exceptionnel. Quoi. Ce ne serait okay. pas un mode de fonctionnement, euh... ce ne serait pas le, le truc de facilité en disant « Oh, il ben, y a un problème d'argent, allez, on fait x12. » Non. Ouais. Bah, ça, tu as compris. De toute façon, il faut dresser ouais. la, la bonne objection. Et voilà. ouais. bon, en tout cas, c'était ça que je voulais aussi te partager. C'est-à-dire un peu plus souple dans les exceptions parce que quelquefois, c'est sûr, oui, si tu me dis, Lingen, est-ce que tu veux… Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, bah oui. Mais ouais. est-ce que zéro tien vaut mieux que un, tu l'auras, bah non. Bien sûr. Et ce que je peux te partager, c'est que toutes les boîtes qui croissent, elles jouent à ce jeu-là. Maintenant, tout dépend de comment tu vois ton business. Mais tu devineras bien que quand tu achètes euh, quoi, tout, toutes les grosses boîtes… Euh, à la FNAC, sur Amazon, tu peux payer en, en 4 fois, 10 fois des trucs ridicules, et évidemment qu'une fois sur 20, il y a des problèmes de paiement, Tout après à fait. etc, etc, mais je veux dire, à un moment donné, si tu veux croître, il faut que tu augmentes en volume, et oui. bah, le business, c'est prendre un peu de risque, accepter qu'une personne sur 20 n'aille pas au bout, mais l'un dans l'autre, qui a gagné, oui. surtout quelqu'un qui paye quelqu'un qui paye en 12 fois, bah, tu vas facturer aussi un peu plus cher. Et oui. puis, aussi, à terme, cette charge mentale dont tu parles, bah, ce n'est oui. pas à toi d'avoir Tu vois, moi, dans mon équipe, il euh, y a quelqu'un qui gère ça. Donc, voilà. Donc, je ne te dis pas de le mettre en application tout de suite, mais de toute façon, oui. garde-moi en tête que plus tu vas croître, plus il va falloir euh, laisser les émotions de côté oui. et, euh, et évidemment de, de les gérer. Mais en tout cas… Ça m'a l'air au clair pour toi que, euh, exceptionnellement, c'est bien d'avoir quelques clients comme ça, si tu sens vraiment que c'est des gens euh, intéressés. Et ça, ouais, si c'est ça, je trouve que, que tu es dans la bonne réflexion. Ok, Merci. top. Euh, on revient à, à cette réflexion du coup. Oui. Euh, ta question première, c'était plus d'un point de vue marketing et oui. vente. Moi, je voulais quand même te faire réfléchir sur euh, ton format de départ, parce que sinon, euh, si dès le départ, tu pars sur un format... Ou tu vois, tu es un peu en mode, oh, je vais signer un programme où il va falloir que je fasse tous les mois six sessions individuelles. Et eh bien, mine de rien, tu vois, ça, ça peut diminuer ton envie de marketer ton produit. Oui, Et c'est très inconscient. Donc, tu vois, je pense que euh, je ne te dirai pas quoi faire, mais je pense qu'il y a une intuition qu'il va falloir écouter. Oui. Si tu dois vendre moins de programmes, tu vois, si tu es en mode, vas-y, je préfère vendre six programmes parce que si j'en prends dix, je vais faire trop d'heures, bah, c'est dommage de saboter. Oui. tes ventes à cause de ça. Ah, Donc, je, je t'empoigerais effectivement aller sur un format sans coaching individuel ou avec un format en coaching individuel qui est plus cher. Euh, sachant que les gens, ils ont du hot seat, sachant qu'ils vont échanger tellement de valeurs entre eux et sachant que, oui, ils aiment avoir le côté un à un avec toi, mais quand ils te verront déjà toutes les semaines, bah, tu vois, il y aura moins le côté « waouh, ouais, trop bien, j'ai Marielle ». De toute façon, elles t'auront déjà toutes les semaines. Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, dans la perception des gens, c'est « waouh, ouais, je vais avoir Marielle en 1-1 ». Oui, mais en fait, tu vas m'avoir déjà en 1-1-1 toutes les semaines. C'est juste qu'il y aura d'autres copines, d'autres copains avec toi. Oui. Et c'est encore mieux que du 1 1, -1. Clairement. Tu vois. Euh, donc, d'un point de vue marketing, moi, je voulais te faire réfléchir à viser plus haut pour que tu… Euh... Tu augmentes ta cadence, ta fréquence de publication. Euh, oui. Je sais qu'il y a quelque chose sur lequel tu es assez réticente pour le moment, mais au vu du temps qui passe, je vais te donner un peu le plan d'action de ce que moi je ferai. Ça te va D'accord, ça marche. Pour moi, ce serait, tu crées un paquet de contenu et entre aujourd'hui et euh, fin août, tu envoies trois, quatre emails tous les jours avec du super contenu que tu crées de manière simple dans ton jardin avec ton téléphone ou en podcast ou des interviews, des, des formats inspirants qui te prennent peut-être un peu de temps, mais qui ne te prennent pas d'énergie parce que tu fais vraiment ce que tu as envie. Et à mmh. chaque contenu, à la fin de l'email, en PS ou à la fin de la vidéo, il y a un appel à l'action, nouvelle cohorte à la rentrée, il y a une liste d'attente, les places sont limitées, inscrivez-vous dans la liste d'attente euh, pour candidater. Tu te fais une grosse liste d'attente. L'idée, c'est que fin juillet, par exemple, tu es 30, 40, 50 personnes dans cette liste d'attente. Et oui. là, tu es un peu en position de force. Tu es en mode, ok, j'ai 10 places, j'ai 50 personnes. Bah, là, déjà, tu es décontracté. Il n'y a pas le stress du lancement. Il n'y a sûr. pas le mince… Non, si tu as 50 prospects, a priori, les 10 clients, tu vas les avoir. D'accord, ok. Donc, donc le plus dur va se jouer là, va se jouer dans ta capacité à créer cette liste d'attente, cette liste privée. Ok. J'avais pensé à autre chose. Est-ce que, est que tu ouais, veux dérouler euh, ton plan d'action avant que je te dise ce. Non, problème. non, non. Mais c'est à peu près ça. En gros, c'est euh, le, le plus simple, c'est tu crées du contenu, événements, webinaires euh, pour remplir cette liste d'attente où tu oui. parles des promesses, des bénéfices. Oui. Et puis tu fais tes sessions de closing euh, début septembre. Ouais. D'accord. Pensé... Vas-y, dis-moi. Oui, je... euh, excuse-moi, du coup, je te coupe la parole. J'ai peur non. toujours d'oublier ce que je dis. <rire> Pardon, Ingen. Euh, oui, euh, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, juste, euh, tu nous avais donné une idée en coaching de groupe que je trouvais géniale. C'était l'idée du campus d'été. Ouais. Euh, et je me suis dit que fin août, euh, cette année, c'est un jeudi 1er septembre la rentrée. Et je me suis dit, euh, éventuellement, donc euh, la rentrée est en milieu de semaine, ce qui est très pratique par rapport à mon idée. Que je m'étais dit que le samedi, euh, juste le samedi avant la, la semaine de la rentrée, euh, mm -hmm. j'aurais pu euh, organiser une journée euh, en présentiel, euh, voilà, avec un tarif assez démocratique. Là, l'idée, c'est de faire venir des femmes qui, qui sont intéressées par la thématique du programme et euh, qu'elles goûtent déjà, en fait, euh, qu'elles mm -hmm. goûtent déjà au produit, entre guillemets. Euh, et euh, ensuite, à la fin de la journée, leur dire, ah, voilà, vous voyez ce qu'on a vécu là, ben, vous pourriez vivre ça toutes les semaines. En plus, vous serez pas obligé de vous déplacer parce que c'est du distanciel, etc., etc. Et ensuite, on se retrouverait, euh, puisque ça fait partie du programme, euh, on se retrouverait en présentiel pour la journée de clôture au bout des quatre mois. Mm -hmm. voilà. mm, ouais. donc, donc, je, je m'étais dit que ça, ça pouvait être bien parce que moi, j'adore rencontrer les gens, je, je suis à l'aise avec ça, c'est quelque chose de plaisant. J'ai pas l'impression que je travaille en fait quand je fais ouais. ça. Euh, et je crois beaucoup que le c'est assez magnétique quand on voit les gens euh, qui font les Bien choses ça. avec cœur et tout ça. Donc euh, voilà, j'avais pensé à ça, je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose que que je pourrais faire sans grignoter sur mon temps de vacances parce que j'y pense beaucoup. Tu <rire> pars en vacances de quand quand déjà Je pars je pars en vacances du du 20 grosso modo du 25 euh, du 25 juillet jusqu'au euh, jusqu'au 20 août, un truc comme ça quoi. Donc okay. l'idée ce serait de préparer tout euh, tout, de, de tout organiser avant de partir en vacances et ensuite euh, le, le 27 août euh, d'être euh, fin prête quand je rentre, euh, je rentre une semaine avant l'événement euh, ouais. tu, veux, les derniers tu détails, veux combien de personnes à cet événement oh ben là euh, je ne sais pas mais ça pourrait être 20 voilà. ça pourrait être 20 personnes ah, ok, okay. Voilà. Euh, cette solution est, ça peut te paraître contradictoire mais plus efficace mais plus risquée en même temps c'est-à-dire que euh, c'est plus efficace parce qu'évidemment, le pourcentage de gens qui vont signer chez toi quand ils vont venir est plus élevé. Mais oui. c'est plus risqué. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il faut que tu attendes fin août pour savoir si fin septembre, vraiment, ça va closer. D'accord. Si mais ce on serait était… Pas... ouais, ouais vas-y. Euh, ça n'exclurait pas, par exemple, le fait de refaire une session de, de comment dire, d'appel stratégique. Euh, en juillet. Hein. Ah bon. en fait, ce, serait, avant. ce serait du en plus. Oui, avant. Okay. Ouais. Okay. Avant l'événement. Bien avant l'événement. Et comment tu vendrais, ce, le, le, comment tu vendrais ces euh, sessions stratégiques Comment tu, tu mènerais cette double communication Parce qu'il faut en même temps que tu promeuves oui. cet événement et en même temps, tu vas promouvoir tes sessions stratégiques euh, Oui, alors les sessions stratégiques, en fait, euh, je... Je suis assez pour les pour pour lancer lancer une, une, une euh, lancer une période de session stratégique là en fait début euh, début juin enfin. mmh. okay. donc voilà okay. donc donc j'aurai quand même un petit peu de temps pour euh, pour communiquer sur fin août euh, en juillet voilà. okay. en juillet ça pourrait être un ça pourrait, avant de partir en vacances ça pourrait être un, un truc en yep. me disant 20 personnes étant le le saint graal euh, mais si j'en ai 12, c'est super parce qu'en fait euh, mm -hmm. j'ai bi bien vu par exemple les clientes qui ont signé dans mon programme actuel il euh, y a la moitié qui étaient des clientes qui avaient déjà fait un événement avec moi enfin qui avaient déjà ouais. acheté des choses avant donc elles me connaissaient ouais, donc, doute pas, ouais. voilà donc ça a soit la confiance je trouve que les événements donc le, le taux de closing est plus important à partir mm -hmm. du moment évidemment où les gens ont déjà, ont déjà travaillé, travaillé Là, je ne peux ça. que acquiescer je pense qu'une histoire de timing qui me fait un peu hésiter c'est à dire que de partir 30 jours au ouais. En fait, les 30 jours où tu pars, c'est les 30 jours où normalement la communication doit être le plus intense pour ton événement. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, si tu me dis euh, les doigts dans le nez le 1er juillet, j'ai déjà mes 20 participants, j'ai juste la logistique à gérer. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, fais, fais ce genre d'événement tous les mois parce que ça va cartonner. Tu vois ouais. C'est juste que si là, en juin, tu fais la promotion de ça, ouais. le risque, c'est que les gens procrastinent. Et euh, dis Ah, oh, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Et en juillet, ils se décident à peut-être venir, sauf qu'en juillet, tu n'es plus là, tu es en vacances. Ils ont ouais, ouais, je suis en vacances questions. le 25 juillet, donc j'ai quand même trois ouais. semaines où je peux travailler. J'ai ouais. trois semaines où je peux communiquer sur le campus d'été, etc. Alors après, oui, il y aura des gens qui seront déjà en vacances et qui n'ont peut-être pas forcément la tête à la rentrée en juillet. Euh, mais euh, ouais, enfin, j'ai déjà mon événement en présentiel du 30 juin, j'espère que ça va déjà, déjà okay. me m'amener de et la le, session stratégique. Rappelle-moi, le lancement, tu aimerais le faire quand Tu aimerais démarrer ta accorde À quelle date oh, Ce qui serait bien, je pense, la, la, la troisième semaine de septembre. Je laisser passer la rentrée parce que je sais que, que bah, comme c'est mes clientes, c'est ouais. beaucoup sur elles que pèse la charge mentale de l'organisation ouais, bah, de la ouais. rentrée. Je leur fous la paix en début de début septembre ouais. et, euh, et, de, et de démarrer, par exemple, au début de la troisième semaine de septembre. Et, bah, et là, tu as un événement déjà en cours pour fin juin hein. J'ai un que événement que... en cours pour fin juin qui ou sur lequel je vais aussi parler de. Il n'est okay. pas que autour de mon programme, mais je vais aussi parler de des cordes de, de la corde de septembre. Cette as année. Combien d'inscrits euh... ah, J'ai ah. pas, pas encore ouvert la billetterie. La billetterie okay. s'ouvre ce lundi. Pour, okay. euh, voilà. Alors dans ce cas-là, moi je te proposerais de travailler en, en, de façon ligne en mode en là si pour fin juin. Tu arrives à vendre les doigts dans le nez ces places là ça veut dire que tu as une liste qui est très qui a une grande propension à consommer des événements donc si là ouais. tu arrives à vendre tes places très facilement entre guillemets ah. fin juin oui. ce que tu m'as proposé tout à l'heure pour fin août bah, je peux que te dire vas-y D'accord. très bien ok si jamais tu sens que, tu vois, euh, parce que franchement, il y a de quoi être surpris, surpris en ce moment. Oui. Entre les gens qui sont en mode, ouais, c'est fini le Covid, je veux faire à fond les événements. Et les autres qui sont en mode, je me suis habitué à ne plus aller des événements. Oui. Bah, tu peux être un peu surpris. Donc, si jamais ça répond moins pour juin, oui. j'ai envie de te dire, mets moins le paquet sur cet événement-là. D'accord. Pour moins prendre le risque. Parce que ce qui serait dommage, c'est que tu mises tout sur ce camp d'été, fin août. T'as ouais, ouais. pas assez, c'est trois semaines de vacances. Tu y penses, tu y penses, tu y penses, euh, c'est relou. Ouais. Euh, au pire encore, tu travailles durant ces trois semaines. Et puis à la fin, tu te retrouves à avoir euh, que dix personnes. Et mmh. ces dix personnes, il y en a trois qui s'inscrivent pour ton programme et c'est pas assez. Mmh. Donc, pour faire simple, je résume deux formats, fin juin. Tu as plein de gens qui s'inscrivent, tu as une liste qui est à qui fin d'événement. Tu fais la même chose pour août et c'est très bien, ça va cartonner. Si ouais. tu sens qu'ils qu se jettent moins sur les billets que ça, prends pas trop de risques. Et dans ce cas-là, je te dirais, fais plutôt la liste d'attente, la méthode de la liste d'attente durant ouais. le mois de juillet. Ouais. Et puis, pourquoi pas pour ceux qui sont inscrits à la liste d'attente, de ouais. leur dire en attendant, fin août, il y a un événement c'est X euros, participe-y. Et si tu participes et que tu payes et qu'après tu rejoins le programme, ce qui n'est pas obligatoire, oui. eh ben, je te déduis le tarif. Mmh, ça, j'aime bien ça. Ouais. ouais. Ok. Hop, Marielle. Euh, on arrive à la fin de cette session. Je te laisse oui. conclure et puis on se dit au revoir. Oui, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, ça, ça, me, ça me fait phosphorer d'une façon très, très positive tout ce que tu m'as dit. Euh, ouais, ouais, ouais, il y a plein de choses là qui vont m'être extrêmement utiles bon déjà bah, tu, tu m'as tu, tu as pété les dents à ma croyance sur le nombre de gens que je vais avoir en accord <rire> donc je vais plutôt essayer d'avoir des groupes de 10 que des groupes de 6 et puis euh, et par rapport à oui oui je cherchais une stratégie qui soit à la fois écologique pour moi et, et efficace pour pouvoir attirer de, de nouvelles prospects qualifiés et là avec ce que tu m'as dit par rapport aux événements je vais y aller, mais avec discernement, en fait. Et, et, je vais, et mon, le, ça va être un bon baromètre, ce qui va se passer le 30 juin. Je vais tout de suite voir si c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant par rapport, au, par rapport à faire euh, rentrer les gens dans, le, dans, dans, dans cette dynamique du programme. Euh, voilà. Et puis, si, si ça fonctionne bien, bah, effectivement, ces événements, je pourrais euh, en faire plus ah ouais. par an. C'est ce que ah je souhaiterais ouais. euh, en plus, parce que j'aime bien faire ça. Génial. Tu imagines Super. que ton marketing se résume à faire euh, des euh, journées de… De formation, de conférence c'est ouais. trop oh, cool. <rire> oui, ouais, mais clairement, clairement. Non, moi, je serais... En plus, je serais, je serais à l'aise, parce que j'aime bien faire ça. Bah oui, oui ça, ça, serait ça. cool, ouais exactement. Merci, merci infiniment, Lignenne. En bon, plaisir, Marielle. <rire> Passe un bon week-end. Au courant pour la suite. Ciao, ciao. Ça marche. <rire> ciao.